Qu'est-ce dans pays ici? On pour président ta Sénat. l'État machine blende qui tombe en là. de Il fait au Bon, pour bien dire, jouez Frère, bien aimé, après l'action sa la fin de la zone bicentenaire la zone présenté la fin sociaux avec fin de la mais en pile, on a posé question. Qui côté l'a blessé S'il te prend balgée à pété comme ça, il te tout le monde de Dieu, pardon. Ça passe dans le dossier. Nous prenons une voix voice comme ça, ou on va comprendre, bon Timamite, comment l'a fait, comment au fait cadeau, une machine. Nous sommes capables de dire son dramatique, l'a a monté, mais malheureusement, semblait acter à pas de trois fois, y aucun quand même. Après 86, mesdames, mademoiselles et messieurs, départ du Valier, pas une pièce, monde qui était capable dit Haïti t'a trouvé une situation pareille, je n'ai jodi dis, Rappelez-vous, après 86, nous prenons le ensemble avec Constitution 1987, là. Et madame Mirland Maniga, c'est une grosse constitutionnaliste qui était participé dans projet Constitution, même saisi, ouais, c'est les mêmes qui fait partie de conseil de transition, yon un homme qui illégal dans tête pays, a Ça fait mystères, oui, devant l'argent, râle chez vous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 Président Tiretaï Sénat, victime. Bon, est-ce que je victime Est-ce que c'est Patrion qui montait Tout ça, c'est question qu'il a Pendant qu'il a sauté dans le Parlement, il hein, e, a sauté dans le basse t a dans le a dans le basse t fait a dans a dans a Bon, s'il le les descendre qui te machines, policiers, sécurité, tout pral volait descend d'où de façon capable protéger sénateur. Bon, yo pral cour à sénateur. Et policiers qui te dans machine, pral tourner dans la cafétéria. Ils pral dire mais ça passe. Les que responsable le de voler chercher machine, malheureusement, bandi dans village de Dieu qui ont machine, ils ont ensemble avec. En outre de déclaration ça yo ensemble pour de comprendre ce dramatique Lambert a jusqu'à ce qu'il fait monsieur au cadeau yon machine. Pour moi, je suis un peu un peu un peu un moment un police un avec Monsieur, monsieur, on peu sécurité parlement. Yo, yo, oui, yo, yo, il nous ensemble avec nous. Et policier policiers qui dit que, pendant dans pas devant pour descendre dans on pas devant la cafétéria pour nous descendre dans pas pour nous de un et conduit. et a de il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 Depuis qui l'on passé là comme ça Tout ça, c'est question qu'on a posée. y a avancé. Il presque arrivé dans un point, dans rue de Kazenna. Et lui-même encore, il dit, oh il dit, il a l'autre il a dit, a a dit, il dit, il dit, il si vous avez dit que vous avez dit pays vous avez dit que vous on dit que vous avez Ou que vous avez dit que vous avez dit que vous avez que vous avez dit que vous avez dit que vous que fin travesse nia a yo prente sou machin la et les amis ça fait ba et lui il relance la relance il dit woy il dit na yo il revet sur na yo non et puis lui même il court ouvrir porte là il descend salle d'al chachatea machine blindée. pour aller pour les enfants c'est ton papa ne vous inquiétez pas hey your father think yet c'est moi salle d'al fatéa sot al fatéa pour qui ça depuis bien avant avoir dû revenir tout nous pas de faire ça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 on n'y a pas de monsieur à terre a dit Mais le sénateur a dit quoi, non? on y a monsieur couru, et puis il y a un moto qui fini. venu, lui-même avec l'autre sénateur et puis il y a un moto et est venu à Albaïspa. Vous voyez? Il y a la police avec l'autre sécurité parlement et puis il y a même obligé de désengager, ils y tiré un pile tout, il y a désengagé, il y a passé Bobé H. Il y a passé devant un chiffre, il y a eu un là Et puis il y a eu un monté, il y a eu un commissariat. Tale, tale, citoyen. Ça veut dire là, est-ce qu'on est comment Lambert la vie, policiers avec sécurité parlementaire en danger. Est-ce que comment la la vie l'autre en danger, tandis que vous non pas passer là? Et pour monsieur désengagé papa ici, qui vous tu allez passer le côté sénateur, passer, D'abord, on ne peut pas faire des en bas. un en pour et le Pour les policiers descendre dans la rue Il fait un collègue gens Il connaît, il a un rendez-vous pour porter Si monsieur. Il a monsieur descend, il a monsieur a il a plusieurs si vous avez tout peu de vous tout en sérieux. Pas qui vous a désengagé. C'est vrai que les machines sont Mais est-ce que vous avez un peu de temps pour un paquet de temps pour tirer sur Non. Vous avez désengagé, vous avec vous. Les les les responsables en de machine et puis, Lambert avec l'autre territoire. Il y a des réfugiés dans, dans le de la commissariat de l'opposition. Et puis, quand il y a là, beaucoup ne peux comprendre version. Lambert bouché, grand papa peuple haïtien. je vais regarder l'image là là. Beaucoup ne peux pas comprendre version. Lambert bouché. Ça passe vite. Blessé, Lambert. Lambert blessé, le peuple haïtien. En tout cas, quand vous l'avez caïté, hein? fini nos citoyens. Tout bien sûr. Demain, c'est le mandat de M. Abfinit. M. Papi sénateur encore, demain, si Dieu veut. L'hypothèse, une machine blanche, débat, Joël, en bas. Et Joël, il fait au un cadeau blanc, débunaille, cassé qui est bien. OK. À la tracapoulave, qu'a été dans pays ici. Bagaille, il a pas de petit du tout, non, papa ici. Bagaille, il a pas de petit du tout. Donc, comment est-ce qu'on comprend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 espérer que DCPJ mène bon gens enquête sur dossier ça. Mène bon gens enquête sur dossier ça parce que pour bien dire c'est un théâtre dramatique monte, est monter et c'est ça passe pas trop loin théâtre national mais pas ici. Konyala ou Daklambela et à attaquer. Pour bien dire si nous un pays si vous moun, un dirigeant dans le pays, c'est un moment où vous avez un de prison Parce que qui fait environ 20 ans nan le droit la a un homme qui a un homme qui a a un homme qui de un a un homme qui a a N'a vivons ensemble avec vous. N'a vivons à ma Nous pas de mettre Donc, si nous sommes moun, si te chef chefs depuis 1900, vous avez c'est qu'on été dans la prison. Si été Mais jusqu'à présent, dans la pays Vous victime. des gens qui été dans la traque, En tout cas, dossier son dossier Nous avons dit que vous pas passé comme ça. Nous avons des gens qui ah, nous le gens gens Pascal bon sous nous comme ça comme ça non le y a la mal montée miracle mal faite et français se bien aimé pas Borisique dans pays d'Haïti nèg pas suspend faire miracle biza bagay qui pas passer dans l'autre pays c'est lui ou qu'a passer pas Borisique imaginez dans pays à l'étranger yo attaquer un sénateur les con non. la police pas gita baï rapport tellement nous ko ké et puis jeusieu nous bandé <laughs> nos victimes très canapé ici là. Voici ça, bien-aimé. bon dis à faut que je dise qu'il faut que je dise qu'il faut que je dise qu'il faut que je dise bon faut que je dise bon, faut que je dise qu'il faut que je dise situation pare. Après départ du Valier, le 29 mars 1987, nous allons adopter une autre constitution. Et vous rappelez, Maniga c'était une constitutionnaliste. Je Jodia, dis, je sais Mirlot Maniga qui fait partie de Haut-Conseil de Transition sans pouvoir propétuel ensemble avec Ariel Henry. Qui se sel ouan en pays, li même li la la produit conseil pour Ariel seulement M'sez y mou action comme ça Moun sa ou kite, pran sang yon gade non participé nan proje constitution. Mais jounè jodia, même yon même anko, yon rentre nan des la peuple païsien. Yo même yon même encore c'est yon même kap fe, gade non krey an de d'en pays. saisis mon bagay comme ça Donc, ma pose tête mou question, est-ce que a ici allergie ensemble avec sa ke yo écrit?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 pour que lui sympathise l'ensemble avec le président Brésil là, Et tandis que le président de la, la victime n'a pas fait tweet pour le dire Et vous connaissez Lambert, ensemble avec Ariel, c'est Dego gros En dedans, P.H.T.K. y a alliés Même si, si we, Ariel n'a pa pas sympathie, il pas condamné énergiquement. Et puis, il dit enquête à ouvrir pour connaître ce qui se passe. Il a pour la vie vous l'avez par Borisite, l'emdi ou Haïti, c'est la république des coquins. Sel volet capreté, ou doit penser ces si blagues. Et frère, c'est ça ce bien aimé, ma ensemble avec vous. Tout bêtise, ça a, a fait dans la société, c'est parce que Zo a collé dans la gorge. Foucault! C'est ce bien-aimé nous capable de comprendre, c'est ZOA qui colle dans gorge, monsieur, qui fait ou, a tout plan pour comment vous était capable de montrer la société, yo est innocent, vous ne pas vous en de dans le pays d'Haïti, dans l'insécurité. Nous mettons en jeu, nous nous nous <tr 'nés> Ou mètre tè nan jou kap vini yopra l'tan de machine palman yote well gade nou ap moun te descend ap kidnappe moun. Ou mètre tè Ou tè tè mètre tè tè tè. Eh, deby nou moun machine kons ap, ap nan moun nan l'aria, moun pou n'ale chèche pou ban nou c'est l'anbe. En tout cas, français se bien aimé pas oublier nan jou pase yo. Les États-Unis et le Canada le président Timacena parce que li na gang, li drogue et non seulement ça tout, pendant dernier là li participer nan assassiner un citoyen. Rete connecté rendez-vous ka c'est pita. Bisou bisou one love, m'étais content passer la caillou pour te détails ça yo Non pas m'c'est fouko, n'a croiser pita ça. <muches>